Le mot « culture » n'apparaît pas beaucoup dans cette réflexion programmatique de la Commission et je trouve ça assez peu réjouissant. Donc Nous avons travaillé avec la présidence italienne pour essayer de réinjecter et de faire en sorte que la culture soit prise en compte dans toutes les politiques que la Commission européenne... Euh, en temps mener dans les années à, à venir, je crois que c'est quelque chose de très important. Et parmi les préoccupations, eh bien, le livre, la politique du livre, la politique de la lecture, la lecture publique, la politique de la lecture au sens euh, large, faisait partie des sujets extrêmement consensuels. Tout n'est pas consensuel entre les instruments membres de l'État, de l'Union européenne, mais cette politique-là était véritablement une politique très consensuelle, sous deux angles, l'angle économique, la chaîne de valeur du livre qui s'est profondément déformée, vous l'avez tous rappelé, que ce soit chez les éditeurs ou chez les libraires, mais aussi du côté des lecteurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de la profusion, la question de euh, l'accès et. Euh, des jeunes en particulier, à la lecture, le fait qu'on perde euh, les adolescents entre 12 et 15-16 ans parce que euh, la profusion euh, des jeux vidéo, euh, de l'offre euh, culturelle sur euh, de nombreux supports fait que euh, la tentation peut être forte de quitter, euh, de quitter le livre pour aller euh, euh, s'intéresser à d'autres sujets. Et donc, nous avons un véritable enjeu, euh, je crois, à, euh, à faire en sorte que... Euh, nos, euh, nos enfants, nos jeunes, euh, continuent à considérer le livre comme un vecteur euh, d'accès à la connaissance, d'accès à l'émotion, d'accès à l'émotion artistique, de partage aussi. Euh, et je crois que ce sont ces deux défis, euh, la pérennité du modèle économique de la chaîne du livre et euh, euh, le maintien du livre comme objet iconique de l'accès à la culture, euh, sont des priorités qui nous euh, euh, sont chères. À moi, elles sont chères, excusez-moi, je vais vous parler un petit peu de moi, ce que je déteste faire, mais je dois juste vous raconter une anecdote. Euh, j'ai appris à lire à 4 ans parce que je me suis cassé la jambe en passant dans le Je crois que c'est ce jour-là, d'ailleurs, que j'ai choisi entre le sport et la littérature, au profit de la seconde. Euh, et euh, depuis lors, euh, la littérature n'a plus jamais quitté ma vie. Euh, et j'ai une petite fille de 10 ans, et je vois bien à quel point la question de la transmission est aussi extrêmement importante et à quel point euh, tout se joue lorsque l'enfant est très jeune. Euh, je cite cette anecdote non pas pour euh, revenir sur un certain nombre de polémiques euh, qui vont d'abord amusé puis un peu irrité euh, et, euh, et qui sont désagréables, mais pour vous dire à quel point euh, je ne supporterai pas qu'on puisse considérer que j'ai du mépris pour la littérature ou que je ne m'intéresse pas euh, aux libraires ou aux éditeurs euh, ou encore euh, aux auteurs. Bref.